Bonsoir, mesdames, mademoiselles, Monsieur. bonsoir, Nabilaï, camarades, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà. Donc, vous connaissez effectivement, en fait, les raisons, en fait, de mes interventions sur les réseaux sociaux euh, quand il est question, effectivement, de la politique, hein, c'est quand surtout de la part des gouvernements en Guinée, en fait, nous entendons des raisonnements, plutôt des discours irrationnels. N'est-ce pas des discours qui défient la raison, cher Comte Guinéen C'est extraordinaire. Voilà. Donc mon thème d'information, c'est sur euh, Mouricondey. condé il est le ministre guinéen de l'administration et de la décentralisation, n'est-ce pas Alors il vient de tenir un discours, euh, cher Comte Guinéen. Alors euh, ça résume tout, hein Ça résume tout. Nous disons tout moment, moi je lis de toute façon à tout moment que cette transition est un échec obligatoirement, il faut une nouvelle transition, obligatoirement, c'est irréversible, et il le faut, si nous voulons, si nous aimons notre Guinée, si nous voulons nous développer, n'est-ce pas, de façon, à l'instar des autres pays de la sous-région, obligatoirement. Et je vais vous dire pourquoi une nouvelle transition est obligatoire en Guinée. Je vous le dis à la fin, donc, de ce direct, sur le guinéen. Alors, Condé menace les partis politiques, en fait, euh, il les menace donc de dissoudre tout parti politique hein, qui en fait appelle à manifester, n'est-ce pas Voilà. Donc selon la militaire, voilà, vous le savez depuis qu'ils sont au pouvoir ces gens, les manifestations sont interdites. Vous comprenez selon eux. Vous comprenez alors euh, euh, donc sous aucune forme, vous comprenez, cela est inacceptable, manifester en Guinée. Donc euh, euh, déjà il y a cette menace. Donc, contre tout parti politique qui appelle à manifester ou encourage les manifestations. C'est extraordinaire, hein c'est-à-dire retirer l'agrément d'un parti politique. N'est-ce pas Le fondement légal d'un parti politique. Sans cela, on ne parle pas de parti politique. Voilà, chers compte Alors, pour le détail, vous le savez, ce n'est pas la première fois que ce ministère menace, donc, les autorités, je dirais, locales ou de façon... Euh, les autorités du pays, euh, je me rappelle la dernière fois, c'était à l'égard des, des maires des communes, Mori condé menaçait effectivement les maires des différentes communes de la capitale surtout, en fait de dissolution, vous comprenez, c'est-à-dire il, il menaçait les maires, il menaçait en fait de faire quitter tous les maires, vous comprenez les communes. Alors pourquoi Parce que tout simplement, selon Mori condé selon ce ministère, selon l'agent militaire, alors ces maires ne fournissent pas d'efforts, ne fournissent pas assez d'efforts pour relancer cette initiative politique des Mamadi de Mouya, donc concernant l'assainissement de la ville de Konakry. C'est-à-dire, selon eux, alors il y a euh, tous les ministres battent pour, euh, en fait, mobiliser les citoyens pour euh, l'assainissement de la ville de Conakry, que même hein, Mamadi Doumbouya le président de la junte militaire, lui-même, il se lève, vous comprenez, pour aller, en fait, euh, vous comprenez, donc, euh, s'il faut dire, lier, joindre l'idée à l'acte, n'est-ce pas, sur le terrain lui-même. Alors, que les maires... Alors, ne font rien, ne fournissent pas d'efforts pour mobiliser les citoyens. Il est menacé également de, de, donc, de les faire quitter, leur poste. Vous l'avez compris. Là, la suite, bon, voilà. Il n'y a pas eu, en fait, d'autres discours, euh, voilà, euh, beaucoup plus concrets en fait, concernant cette menace contre les maires. Maintenant, Monique condé une autre menace, cette fois-ci, à l'égard des partis politiques, cest à Vous comprenez des partis politiques. Alors, euh, c'est si grave ça, vous comprenez, c'est si grave, mais je vais essayer de toucher à un autre point. Je crois que c'est très important. Je reviens toujours sur ce point-là, parce que c'est super important, un pouvoir politique sans intelligence. Et là, je ne vais pas parler de l'intelligence, ce que nous connaissons déjà, que nous connaissons, ou de toute façon, j'en je ai parlé trop ici. Je vais parler des actes intelligents, des actes inintelligents. J'ai une logique de raisonnement. Alors, des actes intelligents, des actes inintelligents, compte Comptoguinea. Alors, les actes, en fait, intelligents, posés par un pouvoir, ce sont des actes qui résistent au temps, qui régissent au temps, qui régissent au changement. Quelle que soit la tempête, ces actes sont là, ce sont des actes intelligents. Il y a des actes inintelligents, voilà, c'est le contraire, qui ne résistent pas, Autant qui ne résiste pas au changement, qui ne résiste pas à la tempête. Chers compétences je vais parler des actes inintelligents, parce que les actes intelligents posés par ces militaires, il n'y en a pas, il n'y en a pas presque. Je vous dis, il n'y en a pas. Seul acte intelligent, je dis bien de la part de la jeune humilité de Romandiumboe et de saison, c'est quoi C'est le fait donc de renverser Alpha Condé. Et là aussi, nous savons tous qu'Alpha Condé était déjà affaibli. N'est-ce pas Alpha Condé était déjà affaibli, alors ils sont venus juste pour ach achever, en fait, euh, le combat des citoyens, des démocrates guinéens. N'est-ce pas Donc, actes intelligents, je dis bien, il n'y en a pas, posés par les militaires, sinon seul le renversement de Alpha Condé. Alors, les actes in inintelligents, il y en a plein. Inintelligents, chers compétents guinéens. Alors, par exemple, donc les actes inintelligents qui ne résistent pas autant, qui peuvent changer... Quand il y a un changement, des actes intelligents, inintelligents posés maintenant, c'est-à-dire qu'après Mamadou Mouya, vous comprenez, ces actes-là disparaissent. Un exemple, une constitution élaborée par Mamadou Mouya, une constitution bâclée, n'est-ce pas, une constitution bâclée ou une constitution sur mesure, ou une constitution, je dirais, ethnocentriste, vous comprenez, c'est un acte inintelligent parce que qui va disparaître après cette transition, après Mamadou Mouya. N'est-ce pas? Et, par exemple, après un autre coup d'état militaire qui vient, vous comprenez, ces actes-là vont disparaître. C'est-à-dire que cette constitution bâclée donc, ne résistera pas, disons, à un prochain coup d'état militaire. Parce que les nouveaux, en fait, qui les les en fait, les militaires qui viendront n'en tiendra pas compte. C'est sera tout simplement balayé. Parce que tout simplement, cet acte inintelligent n'émane pas ou ne résulte pas d'un consensus national, ne résulte pas, disons, de, de, du rationnel. Alors, il sera tout simplement cet acte, en fait, balayé. Un autre acte inintelligent, par exemple, le fait de rebaptiser l'aéroport de Conakry qui était, en fait, qui est, pour moi, c'est toujours l'aéroport Konaké-Bessia, maintenant, ils disent Touré Ce n'est pas un problème, hein? Écoutez, quelque part, on peut se dire, bah, écoutez, oui, on peut rebaptiser l'aéroport Touré mais connaissant la personnalité de Touré cet homme qui a, pendant 26 ans, gouverné la Guinée, dans la dictature, donc c'est un dictateur, un sanguinaire vous comprenez, alors, voilà, et sans consulter l'opinion nationale, Femme enfin, passer par la voie rationnelle, vous comprenez? Alors, il vient tout simplement, bon, l'aéroport rebaptisé, maintenant c'est Sécoutouré. C'est un acte inintelligent. Pourquoi? Parce que quand les nouveaux maîtres arriveront, quand il y aura une autre ambition, en fait, un autre militaire qui viendra, mais ça disparaît. On ne parlera plus de l'aéroport Sécoutouré, comme eux l'ont nommé. On revient à l'aéroport Conakry-Bessia. C'est clair, parce que l'acte est inintelligent. L'acte ne mène pas, ne résulte pas, disons, euh, d'un consensus national. S'il vous plaît, c'est clair. Ça disparaît, on ne parlera pas, tout tout sera effacé. Donc, des efforts maintenant pour rien, tout sera effacé. On mettra d'autres écritures là. Aéroport international conakry D'autres actes inintelligents, chers comptants Le, le limogeage de certains officiers militaires, limogeage injuste de certains officiers militaires. C'est un acte inintelligent. Je dis bien l'immojage injuste. Ils sont mis à l'écart parce que tout simplement, ces militaires, ces officiers tentent de raisonner. Ça signifie quoi Que le prochain coup d'état militaire... Mais écoutez, l'acte posé par est un acte inintelligent, sera balayé. Ces militaires reviendront. Dans l'exercice, effectivement, de leur profession. Dans l'armée, ils reviendront. C'est un acte inintelligent. Mais c'est vrai parce que ça n'émane pas, euh, disons, du rationnel, de la justice. Mais c'est clair. On dira, ils ont été injustement écartés. Un acte inintelligent. Un autre acte intelligent, Mori Kondé qui menace maintenant les maires, plutôt. Il menace les maires, il menace les partis politiques, donc, de dissolution. Il les menace, donc, de retirer leur agrément si jamais ils continuent à soutenir, en fait, les manifestations ou à appeler à manifester. N'est-ce pas Il va dissoudre ses partis politiques. Disons, supposons, il, il, il arrive à dissoudre ses partis politiques, à leur agrément. C'est un acte inintelligent parce que le nouveau maître qui viendra, donc pour une nouvelle transition, les militaires, alors, écoutez, ils vont tout simplement redonner l'agrément à ce parti qui a été, en fait, injustement accusé par Mamadi Doumbouya, l'agent militaire. Donc, les agréments à ces partis politiques, et qui vont finalement commencer à leur activité politique. Alors, les efforts maintenant, pour rien, parce que, pour rien, c'est un acte inintelligent, pour rien, parce qu'après, ces partis vont revenir encore. Alors, il y a pas mal d'actes inintelligents, je peux, par exemple, l'enrôlement dans l'armée, la même chose, vous avez vu L'enrôlement dans l'armée, je vais parler tout à l'heure euh, comme élément en fait euh, à, à disons, à analyser à part. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens, c'est quand même incroyable. Donc, euh, si nous prenons la jeune humilité, la transition à qui elle a dit de Moya, tous les actes posés sont des actes inintelligents. Inintelligents. Alors, beaucoup d'efforts de, fournis maintenant. Vous comprenez, beaucoup d'efforts, hein, et même des gens qui meurent, donc, pour ces efforts inutiles. Mais finalement, après cette transition, écoutez, on n'en tiendra plus compte. C'est incroyable, cher Compteur Guinéen, n'est-ce pas Très bien. Et voilà pourquoi je dis que cette transition, pour répondre euh, voilà, à la que question posée au départ, que nous, la transition guinéenne, il faut une nouvelle transition. C'est irréversible. une nouvelle Et c'est obligatoire si nous voulons effectivement, si nous aimons, nous aimons la Guinée, il faut une nouvelle transition. Pourquoi Voilà, chers comptants hein, parce que Manoui Domboya ne pose que des actes inintelligents. Des actes inintelligents. 100%. Donc, ça veut dire que, bon, écoutez, euh, voilà, les nouveaux maîtres auront du travail, parce qu'il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre et poser, cette fois-ci, des actes intelligents. Des actes intelligents qui résistent au temps, qui résistent au changement, qui résistent à la tempête, quelles que soient les situations. Mais c'est ça, on dit cette transition, c'est pourquoi cette transition, c'est pour nous doter d'une véritable structure politique, cher quand on dit structure politique solide, qui résiste au temps, qui résiste, même quand le diable, comme disait Gérard O'Rinx, le diable qui vient au pouvoir. Il ne, pourra pas, il ne pourra pas toucher un article de la Constitution. Il ne, il ne pourra pas toucher ou corrompre une institution de la République pour ses propres intérêts. Il ne pourra pas. Cette transition-là, s'il vous plaît, après avoir renversé Alpha Condé, cette transition, c'est pour cela. Maintenant, si cette transition ne pose que des actes inintelligents, vous comprenez Alors, on n'aura pas cette structure politique après, mais c'est clair. Et voilà pourquoi cette transition n'a plus de sens, il faut une nouvelle transition, il faut en fait d'autres militaires, patriotes, d'autres hein. militaires patriotes qui viendront pour une nouvelle transition, une transition à la tête, soit un civil, n'est-ce pas, expérimenté, qui connaît la Guinée, qui aime la Guinée, qui est rationnel, ou un militaire qui aime la Guinée, qui est patriote, qui est rationnel et pour un temps bien donné, raisonnable, une transition raisonnable, pas plus de 15 mois, chers Comptoir guinéens. Voilà, c'était cela, euh, Mori Kondé, je crois que, euh, je reviendrai plusieurs fois sur ce sujet, mais Mori Kondé touche un point, euh, franchement, bon voilà, c'est la goutte d'eau euh, qui fait déborder l'ovage, Dissoudre, menace menacer les partis politiques de dissolution, chers compétences guinéens. Mais pourquoi ne pas manifester Parce que le simple fait, chers compétences guinéens, le simple fait en Guinée de tuer un manifestant, que le pouvoir, les militaires, les forces de l'ordre, tuent un manifestant, je dis bien un seul manifestant tué, cet acte seulement doit appeler à manifester. Ça seulement, à manifester. Tout le monde sort, on manifeste pour dire non à la violence, pour demander la justice, pour demander à ce que les coupables soient indexés, en fait traduits devant les juges. Je dis bien, cette, ce simple fait de tuer un manifestant par balle, tout le monde sort pour manifester. Mais imaginez maintenant, on parle de sept morts la semaine dernière. Plus de 27 mois depuis que les gens sont au pouvoir, on dit vous ne manifestez pas, vous n'appelez pas aussi à manifester. S'il vous plaît, chers compétents, c'est simple. C'est une transition, cela Ces gens-là sont, sont, sont normaux Non. Ce sont des sauvages, ce sont des bandits, des ignorants. C'est incroyable. Très bien. Et pour terminer, j'ai ce dernier thème. Je préféré en faire un thème en ce qui concerne l'aérolement, -en, -en, en fait, disons, des militaires. Dans l'armée, en fait, dans le roman dans l'armée. Vous avez compris, en fait, à l'Abbé, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi l'Abbé pour cela, alors il était question effectivement donc de d'enrôlement, recrutement des militaires. N'est-ce pas? Et là, nous avons vu, et ça, il n'y a pas l'étonnement, alors le choix purement ethnocentriste, s'il vous plaît. Vous faites, vous voyez la liste on parle de plus de 826, en fait, euh, malinqués, d'ethnie malinquée recrutés Et vous voyez la liste en bas. Vous voyez les soussous c'est dans les 200. Vous prenez, en fait, les forestiers dans les 200. Les soussous c'est -sous dans les des 200. Le peu, 100 et quelques, s'il vous plaît. Vous faites la différence. Et je dis bien, le recrutement se fait à l'abbé. Ce pas étonnant de vous vous rappelez, cher Comte guinéen Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre de Alpha Condé, il avait dit, quand il n'avait pas encore rejoint Alpha Condé, il l'avait dit, quand il, il était opposant, il critiquait Alpha Condé. Il a dit, cette vidéo existe, vous le savez, cher Comte guinéen il a dit que la Guinée, ce n'est pas acceptable. Un pouvoir, parler du pouvoir d'Alpha Condé, c'est inacceptable. Un tel pouvoir au XXIe siècle. Il dit, pour, être, pour rentrer dans l'administration, pour être fonctionnaire, si vous n'êtes pas dans le parti RPG, ce sera difficile pour vous d'être fonctionnaire ou être dans l'administration. Il dit, si vous n'êtes pas malinqué, c'est la même chose. Ce sera difficile pour vous d'être dans l'administration. Il dit, c'est la même chose dans l'armée vous n'êtes pas du RPG, vous n'êtes pas malinqué, ce sera une sorte de quadrature de cercle pour vous d'être dans l'armée. Il dit au contraire, si vous êtes malinqué et vous appartenez surtout au RPG, ou vous êtes du RPG, et surtout vous êtes malinqué, tout est facilité pour vous. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est de Fofana. il a dit, les vidéos existent. Et il n'a pas menti, il a dit la vérité. Et voilà. Ce qui continue, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui vient pour rectifier le type pour corriger les bêtises de Alpha Condé. Alors bon, voilà, Le recrutement à l'abbé, s'il vous plaît, à l'abbé, on compte seulement 127, je crois, en fait, euh, citoyens d'ethnie Peul et plus de 800 d'ethnie malinquée. À l'abbé. Et autant de lance en a Il y avait une politique d'enrôlement, de recrutement dans l'armée. Je ne dis pas que c'était parfait, mais... L'idéal, l'idée était là. N'est-ce pas? Qu'aucune région ne se dise, bon, ne se sente lésée dans, concernant le recrutement de dans l'armée. Dans ça racontée, a dit, bon, voilà, nous avons les quatre régions naturelles, alors chaque région naturelle, donc il y a recrutement dans chaque région naturelle. Il y a les quotas qui étaient donnés. Je donne un exemple, quota, N'est-ce pas? Voilà, euh, Fouta. On parle, par exemple, de, disons, on dit 100 personnes. Haute Guinée, 100. Guinée forestière 100, la basse-côte 100, le quota. Il y a un quota qui est donné. Et c'est comme ça là, ça a compter, recruter dans l'armée. Donc dans la région de Fouta, vous allez là-bas, voilà, on donne la chance aux autochtones donc, de, de, de, aux autochtones donc du lieu. En Haute-Guinée la même chose, Guinée forestière en la côte la même chose. Et après une fois que le recrutement est fait, alors bon, voilà, ces gens-là se retrouvent soit en forêt, soit en Haute-Guinée, soit quelque part. Ensemble, cette fois-ci, tous mélangés pour suivre la formation militaire. Et après la formation militaire, ils sont finalement affectés. Voilà, soit vous êtes gendarme, vous êtes policier, vous êtes fantassin, ne sais pas quoi d'autre. C'était comme ça la politique de l'Anse en a compté concernant l'enrôlement. Mais depuis qu'Alpha Condé est venu, vous avez vu, voilà. D'abord, avec Dalis, on a compris, Dalis, voilà, la pagaille aussi, c'est purement ethnocentriste. Alpha Condé, c'est encore pire, et mon c'est la même chose. Parce que c'est quoi Ils disent tout simplement, c'est le malinqué qui a droit à la politique. En Guinée, c'est le malinqué qui doit exercer le pouvoir politique. Les de l'ethnie malinquée, il faut ça. Alors, si vous l'avez compris, n'est-ce pas que cette transition est un échec Parce qu'on n'obtiendra on pas... Cette structure politique solide et consolide, on ne l'aura pas. Mais c'est clair et net. On ne l'aura pas. Et c'est pourquoi je dis aux militaires, à dire, il faut un soulèvement total, un soulèvement général. de tous les militaires, tous les citoyens guinéens, renverseront l'île de Moya. Il le faut parce que c'est l'échec, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Dis donc, après la transition, après les 24 mois, disons, ils vont respecter les 24 mois. En fait, ils vont quitter. Pensez-vous que c'est fait Ce n'est pas fait. Il n'y a que des actes inintelligents posés par du de Des actes inintelligents. Ça veut dire qu'à tout moment, voilà, c'est le chaos. Alors, alors, nous attendre encore le temps, vous comprenez Non, il faut le faire descendre dès maintenant. Il faut agir dès maintenant. Tous les militaires, alors réveillez-vous. Réveillez-vous, renversez le monde et venez, finalement, pour nous poser des actes intelligents dans un temps de record, un temps rationnel. Comme cela a été le cas au Niger avec le général Guibo. Voilà, cher Comte guinéen C'était Nabila et Camara de Publicien. Merci pour l'écoute. Bonne journée.